Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tarot des cinq soleils. Alors, dans la petite série, donc on la continue là, qui concerne le tarot de Marseille et la lumière, du tarot des cinq soleils, on va voir l'arcane 9. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est bien évidemment, vous la connaissez, elle est vraiment fameuse cette arcane, c'est la fameuse arcane l'ermite. Alors très, très secrète, on ne voit pas bien, disons, à quoi elle correspond dans le sens où euh, cette espèce de vieillard qui avance comme ça, qui fraie son chemin, qui avance avec cette lumière en avant. On se dit, mais bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, on va regarder un petit peu de quoi il retourne et on va regarder euh, comment est faite un peu la carte et comment on peut la décrypter, cette carte hein, du tarot de, de Marseille. Alors euh, là, je, je, je vous montre, par exemple, la fameuse euh, illustration de la carte euh, de Papus. D'accord On voit qu'il porte le signe du lion. Effectivement, c'est la carte du lion. Cette, cette carte, c'est la carte du lion. Donc, ça, c'est moi, ma carte. Donc, tarot des cinq soleils et qui se nomme le guide. Voilà, tout simplement. Donc, on a l'ermite. Et l'ermite, moi, je l'appelle le guide. Bon. Alors, on va aller surtout voir, je vous avais déjà dit que les titres il fallait quand même faire attention parce qu'il détenait des secrets mais ils étaient également mis en relation avec des illustrations qui étaient marquées. Alors je fais moi toujours très attention disons à ce qui est le plus, euh, euh, ce qui n'a pas bougé quelque part. Donc là on voit que c'est une personne âgée euh, sur la carte du tarot de Marseille. Pas de problème, Non, c'est une carte qui est le, le bonhomme, là, le vieillard, euh, tient une lampe. C'est un petit peu étonnant, sachant que c'est un lion et que le lion, il est prêt à bondir. Vraiment, c'est quelqu'un, disons, de très dynamique. S'il y a quelqu'un de très fougueux, fougueux dans, le, dans les signes du zodiaque, c'est quand même bien le lion parce que, alors là, je vais faire un petit retour maintenant, parce que j'ai écrit des petites choses euh, sur mon tableau, et puis comme ça, on va les suivre au fur et à mesure. Alors là, j'ai. Voilà J'ai bien tout mon tableau dedans, parce que des fois, je. Ouf Je ne suis pas toujours. Bon, enfin, ce n'est pas grave, parce que j'illustre à chaque fois. Hein. Et puis, c'est un clin d'œil, là. C'est plus. Euh, c'est un cours sur la carte. Ouf Il y en a tellement, il y a tellement de choses à dire. Alors, bonjour à vous, donc. Et je reprends, donc. Voilà, le fameux ermite, l'ermite. Alors, il y a lanterne et l'ermite. Euh, il y a quelque chose, donc, à comprendre juste entre le titre et entre. Euh, la... la lanterne, vous voyez, je l'ai marqué sur le tableau, alors ça n'a rien à voir avec Hermès, parce que le raccourci, il est tellement évident qu'il était trop simple, donc toutes les personnes qui ne qui, qui causent pas d'histoire et tout, elles tombent dedans, malheureusement, ou alors on leur enseigne ça, ça n'a rien à voir avec Hermès, là, c'est le signe du lion, hein? et on sait ce que c'est qu'un signe du lion, c'est un signe de feu qui est au milieu de la saison d'été. Donc, c'est un signe fixe qui est une saison de feu. Alors, vous imaginez un petit peu là, c'est du feu qu'on a, hein Voilà. Alors, on va retourner, disons, vers ce fameux ermite. Qu'est-ce qu'il nous dit <coughs> Eh bien, l'ermite, tout simplement... Il, il, il, il peut traduire traduit par le retrait, hein, être en réserve. Alors c'est quelqu'un qui attend pour rien, ou peut-être qu'il attend pour quelque chose. Hein, voilà. Alors il euh, ne perd pas son temps dans ces conditions. Juste quelque part, si vous me permettez, permettez l'expression, euh, ou bien. Euh, il est en ce qu'on ce qu'on c'est-à-dire qu il est en il est en réserve voilà c'est un peu comme euh, l'armée le feu feu feu de toutes les façons il y a toujours une connotation disons de combat hein. euh combat le, le le feu ça peut être disons combat pour le bien euh, ou ou, ou c'est le mal ou, etc etc mais le feu de toutes les façons il y a toujours une question disons de pff, il y a la, vous voyez la marmite qui boue quelque part, hein, voilà, donc c'est loin d'être une euh, carte, malgré tout, calme, euh, c'est une carte, disons, où beaucoup de choses se passent, disons, à l'intérieur, il y a quand même le chiffre 9, on verra ça tout à l'heure, et ça renvoie à, au temps de grossesse, donc la maman qui attend quand même 9 mois pour mettre son bébé au monde, euh, évidemment, euh, qu'elle n'est pas, elle, elle, elle, elle, elle, les neuf mois dans ces conditions, ne sont pas là pour rien, il hein, y a une lumière là qui arrive, hein, et donc qui dessine par ce chiffre 9 donc euh, une œuvre hein, qui va venir, voilà, qui va aboutir, mais il y a toujours une notion de temps, hein, le prendre son temps avec le chiffre neuf, hein, et avec donc euh, le lion, euh, c'est vrai que le lion, bien souvent, quand il regarde, il y a son troupeau, disons, en enfin, face, sa troupe qui est en face. Bien souvent, le roi lion, il est en retrait. Lui, il est en retrait, il regarde tout ce qui se passe en bas, au loin. Alors, il y a tout le monde qui guerroie mais lui, c'est ça qui est incroyable. Hein, on dit qu'il est feignant, mais il a une, une, une fonction incroyable, quelque part, ce roi lion. Il est en retrait, il voit tout ce qui se passe en bas, il repère le chef, vous voyez, celui qui mène la troupe. Voum Il y va, Ch clac Il le sèche et la bataille, elle est gagnée. Voilà, disons, comme fonctionne, disons, le roi qui a l'air d'être toujours en retrait. Non, non, non, non, non, il a un rôle très, très important, le retrait. Vous voyez donc c'est ça aussi hein, qu'il faut comprendre avec cette fameuse, ce fameux titre, donc euh, l'ermite. Hein. Et oh, ça nous fait penser aussi les réservistes. Vous savez les militaires, hein. ah ben, ils ne sont pas toujours à l'armée, ils sont réservistes et tout va bien, ils font leurs petits trucs et tout, mais pouf, si on les clac ils arrivent. C'est la même chose pour les médecins, c'est la même chose, disons, pour euh, euh, tous ces corps de, de, de métiers quelque part, euh, qui, qui, qui sont là, qui sont quelque part en stand-by, qui vivent une vie normale. Mais, euh, quand il y a quelque chose qui se passe, clac, ils répondent à l'appel. Boum, ils répondent à l'appel. Vous voyez Donc, il y a vraiment... Euh, euh, ce sentiment, disons, euh, euh, euh, d'attente, là, mais euh, pas d'attente pour rien du tout, hein, évidemment. Hein. On peut, elle peut, disons, désigner quelqu'un qui ne fout rien du tout, ou qui travaille, disons, chez lui, et, et qui est casanier, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire lui, sa lanterne, euh, c'est ce, sa vie, c'est ce qu'il fait, et tout, c'est des gens qui, qui peuvent être en retraite, bien évidemment. Ça peut, ça peut être ça également. Alors. Je vous avais parlé également, disons, de la réserve, une réserve, et la réserve militaire. Eh bien, on peut faire une, un, un va-et-vient euh, avec la lanterne, euh, c'est un autre nom qui désigne la potence. Vous savez, où on met le pendule, à la potence, tout simplement. Donc, il y a aussi une question, disons, de... Là, on revient, disons, à la justice, hein, quelque part. À un moment donné, euh, la lanterne indique euh, la personne, disons, ben, qui malgré tout euh, euh, ne pourra pas fuir euh, éternellement. Hein, on, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais quand même vous montrer quelque chose parce que le chiffre 9, vous savez que dans, dans, dans ce que je fais, moi, euh, autant, il y a beaucoup de choses, le, les chiffres pour moi sont importants, voilà, parce qu'ils révèlent énormément de secrets, donc je vais vous montrer ça, c'est facile, ça vole pas haut avec moi, hein. ça vole jamais haut, alors, moi j'ai marqué en premier, le 9 ne s'assimile pas, alors pourquoi il ne s'assimile pas Ben oui, euh, dans le sens où il y a une espèce de protection naturelle qui est assez incroyable avec ce 9. Voilà. Alors, là, je vous montre en premier. 9 plus 3, ça fait 12. Alors, on fait 1 plus 2, ça fait 3. OK. On voit ici que le 3, il est là. Après, on fait un autre exemple. 9 plus 8, ça fait 17. Alors, 1 plus 7, ça fait 8. Et à nouveau, on voit qu'il est bien en face. Euh, là, maintenant, je vais prendre son propre nombre. 9 plus 9, ben, ça fait 18. Donc, 1 plus 8, ça fait 9. Et là, on voit qu'il réagit uniquement à son chiffre, c'est-à-dire que le 9 ne répond qu'au 9, en disant je te reconnais, je suis sur la même longueur d'onde, on fait partie du, on va dire du, du, du même corps, hein, voilà, ou du même, du même idéal, ou du même si ou de la même famille, ou du même, euh, voilà. Le neuf quelque part euh, ne s'assimile pas dans le sens où euh, il répond pas euh, présent pour n'importe quoi et n'importe qui. Il est vraiment comme un militaire. Quand on met un militaire en réserve, imaginez que ça soit un Français puis que tout d'un coup il est appelé par un autre pays pour revenir se battre alors que comme ça il reçoit un courrier, bah ben, évidemment le gars il est quand même pas fou, il se dit attends moi j'ai rien à voir avec avec cette armée-là et il y va pas, hein Donc il sait parfaitement reconnaître disons sa propre son propre groupe, hein quelque part, voilà. Donc, c'est quelqu'un, disons, qui, qui est entier, hein, qui est vraiment, qui, qui a bien fixé cette, cette, cette nature. Hein, hein, voilà. Euh, là, j'ai remarqué, <rire> je vous avais dit, que c'est beaucoup de feu. Hein. Alors, c'est le chiffre 9, il porte le nombre 9, et il porte également, disons, quelque part, le 5, étant donné que... Euh, le 5, c'est un symbole de, de, de feu, mais en plus de ça, il, a, il est sur la maison feu. Donc là, on ne peut pas passer à côté. Hein? Alors, j'additionnais 9 plus 5. <coughs> Pardon. Et ça fait 14. Voilà, et ça fait 14. Ben, je vous le donne en 1000, le nombre 14 ou la 14 14e arcane. Et eh bien c'est porté par un signe du zodiaque hein, qui est extrêmement enfoui, hein Et oui, et pourtant euh, qu'on connaît disons extrêmement réactif et tout. Et eh bien c'est le Scorpion, hein? Donc effectivement, il y a cette notion euh, de feu qui est repris disons dans son nom, dans le le feu qui couve quelque part, hein, hein? Voilà. Et donc, ben voilà, hein, cette petite vidéo, j'espère qu'elle qu vous, qu vous a plu. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses, disons, à dire sur, ce, sur, cette, sur cette carte ou sur, disons, tous les messages. Mais vraiment, on, on est là, disons, vraiment pour décrypter. Là, on a, on a sorti le petit truc, donc, euh, du vieillard avec, euh, disons, une notion de temps. Hein, d'accomplissement neuf, c'est vraiment un temps pour accomplir quelque chose, tout simplement, hein, le côté ermite en retrait, mais réserviste en même temps, mais qui cocotte quelque chose, et puis avec cette lanterne hein, éternelle et de lumière, hein, quelque part, parce que la lanterne, qu'est-ce que c'est, Et puis je vais terminer avec ce, cette image qui est tout à fait magnifique, c'est la lumière qu'on porte en nous, hein, tout simplement. Nous sommes, euh, quelque part, des porteurs de lumière. C'est magnifique, hein, voilà. Eh bien, je vous dis au revoir, je vous remercie de votre présence, comme toujours. Et puis, si vous avez aimé, likez et encore plus, partagez, mes amis. Moi, je vous like. Au revoir.